Alors qu'est-ce que représente le Capricorne pour vous? Eh bien c'est un secteur de travail. Alors c'est pas très fun, hein? on démarre l'année avec un focus sur le, sur le travail, mais bon pourquoi pas? Hein? Euh, le travail c'est un, un, un des termes, un, un, un des domaines qui font partie de l'équilibre auquel nous aspirons tous. Hein? Euh, entre travail, amour et vie sociale, quand on a un équilibre entre les trois, c'est formidable! Hein? Donc, bon, focus sur le travail et vous verrez que la vie sociale va pas être oubliée non plus, euh, ou euh, vous aurez peut-être tendance à être un petit peu euh, trop autoritaire, hein? si vous êtes chef, et souvent le lion est chef, Essayez de ne pas demander euh, aux personnes qui travaillent avec vous, plus qu'elles ne peuvent vous donner parce que vous allez créer des, des conflits hein, obligatoirement. Euh, parce que vous-même, hein, vous serez en forme hein, pour bosser et vous aurez vraiment de l'énergie pour y aller et euh, bah, vous trouverez que les autres sont un petit peu à la traîne, qu'ils ne sont pas assez rapides, qu'ils ne font, qu sont pas assez perfectionnistes. Bon, laissez-les, euh, bon tout en les cadrant un petit peu, hein, gentiment, mais quand même, soyez humains, euh, tout le monde n'est pas comme vous, hein, ça c'est vraiment une chose à laquelle il faut que vous pensiez. Après le 20, le, le soleil sera en Verseau et tout de suite en dissonance avec uranus. Donc si vous êtes du premier er décan, attention, vous retrouvez un climat de tension, un climat euh, où il y a du changement, des imprévus, de l'instabilité, et vous avez déjà vécu ça, vous en avez marre, hein? mais c'est à peu près la dernière fois que ça se produit puisque Uranus va pas mal avancer euh, cette, dans l'année, va même se retrouver dans le 2e décan vers le mois de mai, euh, donc euh, on peut dire que c'est quasiment terminé, euh, en tout cas euh, la dissonance euh, d'uranus est quasiment terminée pour le premier des décan. Mais bon, là avec l'entrée du, du soleil euh, en Verseau, bon euh, c'est sûr que ça va être un petit peu plus fort, parce que le soleil va être chez Uranus, hein, le Verseau, c'est euh, la maison euh, d'uranus. Donc euh, bon, essayez de ne pas trop euh, vous stresser, hein, faites des respirations, de la méditation, enfin tout ce qui peut vous détendre. On en vient à Mercure maintenant, qui régit votre quotidien, les détails de la vie de tous les jours, euh, que ce soit bon, les horaires, les transports, euh, les relations avec l'entourage professionnel, personnel, euh, Mercure va être elle aussi en Capricorne, elle, elle est tout près du Soleil, hein, donc euh, elle est aussi en Capricorne jusqu'au 17, hein, et le, elle changera de signe le 17, donc trois jours avant le Soleil. Donc ça vous met à peu près dans la même ambiance, ça, ça redouble même l'ambiance boulot-boulot, et euh, ça place les, les, les relations avec les collègues, les employés, euh, un peu plus euh, au premier plan, puisque le soleil est déjà, hein, euh, euh, s'en occupe euh, déjà. Alors, que va-t-il se passer Alors, peut-être que vous, vous allez être obligé de faire des mises au point hein, euh, avec euh, vos collègues, vos employés, parce que, toujours le même problème dont on vient de parler vous trouverez qu'ils ne sont pas assez impliqués dans leur travail, pas assez scrupuleux, mais bon, vous vous l'êtes, hein, on le sait, donc euh, euh, ne demandez pas aux autres plus qu'ils qu ne peuvent vous donner. Là c'est sûr que vous allez leur demander un petit peu trop. Après, euh, le 17, donc Mercure sera en, en Verseau et, et va faire euh, bon, les mêmes aspects que le Soleil, c'est-à-dire cette dissonance avec Uranus. Euh, pour le tout début du signe, il peut y avoir un, un rendez-vous annulé, quelque chose qui n'est pas... Euh, qui ne se passe pas comme vous l'avez prévu, euh, euh, une nouvelle qui vous surprend euh, tout en, en correspondant à une intuition que vous aviez, euh, vous, vous, d'une certaine manière vous saviez qu'on allait vous annoncer ça, ou que c'était dans l'air, euh, euh, et euh, bon ça n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour eux. Euh, parce que bon, il euh, y a probablement eu des changements à la direction de votre entreprise, ou vous-même avez pris une direction différente dans votre vie professionnelle, et ça ne marche pas tout à fait comme vous le désirez. Bon, ce qui est rassurant, je vous l'ai dit, euh, c'est que dans le courant de cette année, eh bien ça va euh, aller mieux. Mm -hmm. En ce qui concerne vos amours et Vénus, hein, qui les représente, mais elle représente aussi votre argent, hein. euh, donc euh, Vénus va commencer l'année en Verseau. Elle est face à vous. Elle a déjà passé les, la dissonance d'Uranus, donc euh, ça c'était au mois de décembre. Euh, là, elle se trouve vraiment au milieu hein, du Verseau, donc ça correspond au milieu de votre deuxième décan et un petit peu plus tard au troisième décan. Donc euh, Vénus face à vous, en Verseau, il faut laisser un petit peu plus de liberté à votre conjoint, être un peu moins sur son dos, un petit peu moins lui demander aussi, hein, euh, euh, parce que pareil, vous avez besoin de perfection, hein, un petit peu dans tous les domaines, et en amour aussi. Vous avez besoin d'idéaliser, de mettre la personne que vous aimez sur un piédestal, Or euh, bon, c'est une position difficile pour l'autre, et il vous le dira, il ou elle vous le dira, euh, vous le fera sentir euh, à partir du moment où euh, donc Vénus reste en Verseau. Mais bon, d'abord elle va y rester euh, que jusqu'au 13, et ensuite euh, c'est deux jours. Hein? Donc pendant ces deux jours, essayez de vous assouplir d'être tout sucre, tout miel avec votre chéri, et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux. Après le 13, donc euh, bah Vénus va être en Poissons, hein, un signe d'eau, très émotif, très sensible, très romantique aussi, alors peut-être vous allez prendre un petit peu de... à l'intérieur de vous, de cette Vénus en poisson et que vous serez plus romantique, plus doux, plus tendre avec euh, la personne que vous aimez, c'est très possible, hein? mais euh, bon, en même temps, vous pourrez pas vous empêcher euh, parce que Vénus en Poisson est comme ça, elle sème un petit peu le doute. Elle, euh, comment dire, il y a des graines un petit peu euh, qui font que vous vous dites, mais et si euh, se passait ceci, si se passait cela, si il ou elle me trompait. Vous imaginerez des choses, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont arriver. Elles sont dans votre imagination, elles ne sont pas dans la réalité. On termine avec votre forme, votre énergie, votre volonté, tout ça représenté par Mars qui est aussi une planète de détermination, et elle est bien placée. Hein? Euh, donc ça, c'est un point quand même important dont il faut tenir compte pour le reste de ce que je vous ai dit. Euh, Mars étant sagittaire, signe de feu, euh, comme le vôtre, et en plus de ça dans un secteur très positif de votre thème. Donc euh, disons que vous pouvez y aller, vous pouvez euh, vous bouger, euh, entreprendre, prendre des initiatives, en veillant quand même à ne pas dépasser certaines limites, hein, je vous l'ai dit la, la, la, la domination du Capricorne induit une forme de rigueur, donc euh, même si Mars est en Sagittaire, euh, Mars y rend des comptes au, au Soleil, hein, et le Soleil va être en Capricorne jusqu'au 20. Donc jusqu'au 20, essayez de euh, modérez un petit peu euh, votre, cette énergie très forte qui va être en vous et qui va faire que vous allez vouloir que tout le monde aille à votre rythme. et Non, tout le monde ne peut pas aller à votre rythme, tout le monde n'est pas aussi en forme que vous l'êtes. Hein. Euh, euh, alors je vais faire juste une exception pour le 1er décan, euh, avec, euh, hein, après le 20, la dissonance Soleil-Uranus qui peut aussi euh, dire que vous n'êtes pas très en forme. Hein? Donc euh, bon, prudence, mais euh, Mars ne sera plus euh, en aspect avec vous, 1er euh, décan, euh, après le 20, donc euh, je pense pas que vous allez faire trop euh, d'efforts euh, qui pourraient euh, euh, vous fatiguer, parce que souvent on a des coups de pompe hein, aussi avec des des aspects d'Uranus, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? J'étais très en forme et puis PAF tout d'un coup hop, plus aucune énergie, hein? plus de batterie, plus rien. Donc bon bah, vous prenez un moment de, de pause, vous vous ressourcez et vous repartez.